Bonjour, je m'appelle Enzo et je suis apprenti électronicien ici au CEFA Industrie. Venez voir mon métier. Ce que j'aime beaucoup dans mon travail, c'est d'assembler des circuits électroniques. Pour cela, il est important que tu sois habile et structuré. Mes outils les plus spécifiques sont les instruments de mesure. Cela me permet de comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur des circuits électroniques. La programmation fait aussi partie de mon métier. Pour cela, il faut avoir de la logique et surtout être créatif. Un fun fact durant notre formation est que nous développons des jeux électroniques. Et une fois que ça marche, nous pouvons jouer à autre propre jeu. Donc si toi aussi, tu es habile, méthodique et que tu aimes les maths, prends-toi au start électronique ou Skills.